Ouais, je ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, les rumeurs commencent à être intenses, carrément, les rumeurs, elles commencent à sentir, tellement ça transpire, c'est du grand n'importe quoi. Vous le savez, ça y est, Zinedine, Zidane, ZZ. Pas ZZ pour celui qui a fait 7%, Zinedine, Zidane. Tu vois, le frère du frère de Zidane qui a viré le Z. Tu vois, qui a fait 7%. Zinedine Zidane, celui qui, a, qui est né à Marseille, qui a joué à Cannes, qui a joué à Bordeaux, qui a joué ensuite à la Juventus, qui a fait du grand n'importe quoi dans sa carrière. Le meilleur joueur français de tous les temps. Le meilleur numéro 10 français. Celui qui a mis deux buts en Coupe du Monde 98. Celui qui a remporté trois fois la Ligue des Champions sera entraîneur du Paris Saint-Germain. On t'a dit, Paris... Tout ce qui est possible, ils vont le faire. Tu comprends Messi, il est venu. Tout le monde a dit, mais non, mais t'es malade. Messi, il va jamais venir à Paris dans ce club maudit qui n'a pas d'âme. Et oui, un club maudit qui n'a pas d'âme a trouvé son âme et a fait venir Messi. Parce qu'il était malheureux là-bas. Quand il a quitté le FC Barcelone, il était comment Au chômage. Qui est-ce qu'il a sorti du chômage Le Paris Saint-Germain, Neymar, était vraiment très très mal au FC Barcelone. C'est lui qui a contribué à la remontada. Et qui est-ce qui a été élu homme du match Lionel Messi. Donc lui, il a dit il veut quitter. Qu'est-ce qu'il a fait On l'a ramené chez nous au Bercail. Là où on pouvait lui donner une vie saine. Et un salaire décent. Tu comprends Ensuite à Monaco. Hein, ils, ont, ils se sont bien occupés des joueurs qu'on prénomme. Kylian Mbappé. Tout le monde a dit « Mais non, il ne va jamais venir. C'est impossible. Nanani, nanana. » On l'a fait venir. Il a fait des, des, des saisons monstrueuse, le Real Madrid était sur lui, tout le monde a dit ouais il va partir, même le Real Madrid tout le monde a dit il va partir il est resté, maintenant on va faire venir Zidane Dembélé, Pogba qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Paris Galactique c'est pas possible, hein par une galactique, c'est pas possible. Voilà. Donc là, tu vas fermer ta bouche. Zinedine Zidane va venir entraîner le Paris Saint-Germain. De toute façon, tu veux qu'il qu qu entraîne quelle équipe en France Hein Si ce n'est le Paris Saint-Germain. L'équipe qui a la décence de pouvoir le payer et de l'emmener en Ligue des Champions, faire des matchs de niveau très intense. Tu penses que c'est qui Hein Lyon Jamais. Saint-Etienne Ligue 2. Tu veux que ça soit qui Bordeaux Ligue 2. Et voilà Tu vas me dire quoi Marseille Ils n'ont pas le niveau financier et, talentu et talentuellement, je sais que ça se dit pas talentuellement, mais talent sur le terrain là, quand Zidane il va leur dire, faites-y, faites-ça, tu vois ce que je veux dire, il n'y a rien qui va marcher. Alors qu'au Paris Saint-Germain, on connaît le foot, on connaît le football Zinedine Zidane, tu viens au Paris Saint-Germain, il hein y a tout qui va s'ouvrir à toi. Tu comprends Là, tu es la personnalité, la préférée des Français. Tu as un défi absolument monumental avec le Paris Saint-Germain. Parce que je ne vais pas te mentir, le Paris Saint-Germain, c'est pas trop aimé en France. Tu vois, que qu'ils ont trop la haine contre nous. Parce que nous, on arrive chez eux, on leur met 3, 4, 0, 5, 0. Après, ils viennent au parc, on est là, on leur met 5, 8, 9, 0. Et tout, tout le public chante. Et tu vois, ça fout la haine aux pères de famille. Donc eux, ils rentrent chez eux, ils vont dans les faux comptes et ils insultent le Paris Saint-Germain. Donc je tiens à te dire, Zinedine Zidane, que là, c'est un gros défi qui t'attend avec le Paris Saint-Germain. Parce que premièrement, on n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Et toi, tu l'as toujours gagné. Qu'est-ce que ça veut dire Là, il y a un match qui va se jouer. Est-ce que ta chance de gagner tout le temps la Ligue des Champions, elle sera plus forte que notre malchance de tout le temps être éliminé Qui est-ce qui va gagner dans ce duel Est-ce que tu vas nous faire goûter à la Ligue des Champions, à la coupe aux grandes oreilles Combien de temps tu vas venir pour signer Cinq saisons Six saisons Oh là là là là là là <rire> notre, notre entraîneur aura l'accent du Sud. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et ça va tellement foutre le seum aux gens du Sud. Oh là là, il va venir avec son accent. Ben écoutez, c'est vraiment bien. <rire> Ce qui s'est passé à Lionel Messi, c'est vraiment, vraiment un beau, un grand joueur. Un grand, un grand joueur. Ah, je te le dis, hein, c'est un grand joueur. <rire> ah ouais, ouais c'est comme ça. Tu comprends On va aller fracasser tout le monde. Les Anglais, on va aller chez eux. Oh là, ce qu'on va leur faire. Ils vont être... Ils vont dire oh là là mais là ils ont Zidane de leur côté, même ça ça va rentrer dans leur tête, ça va rentrer dans la tête de toutes les équipes. Vous vous rendez pas compte. Vous, non, non Allez, allez, allez Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, sale rageux. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, le Paris Saint-Germain, ça tu le foot. Ouais, ouais, sale rageux. Ouais, n'est pas la haine. Ouais, ouais, écoute, on va vous fracasser l'année prochaine. Tactiquement, intellectuellement et sur le terrain. Ça est du grand n'importe quoi. Déjà qu'on vous faisait du grand n'importe quoi. Ça fait combien de temps là qu'on n'arrête pas de gagner euh, la Ligue 1 Hein On a perdu que deux fois là en 12 ans. Qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux me dire? Hein? Tu veux dire quoi? Tu la fermes! Nuard! On va voir l'année prochaine. On va voir!